Bonjour à tous, bienvenue au premier de notre série de webinaires consacrés à la Méditerranée et organisés par le réseau de journalisme de la Terre. Je m'appelle Mona Samari, je suis la directrice d'un nouveau programme appelé Mediterranean Media Initiative que j'ai développé en partenariat avec le Earth Journalism Network et avec le soutien financier de la fondation Edassium. Nous initialement développé le réseau de journalisme de la Terre en 2004 pour permettre aux journalistes de couvrir plus efficacement l'environnement. Nous sommes aujourd'hui un véritable réseau mondial qui travaille avec des journalistes et des médias dans pratiquement toutes les régions du monde. Au cours des deux prochaines années, nous allons concentrer nos efforts sur l'offre de multiples opportunités de formation, d'excursions, d'enquêtes et de subvention axées sur la mer méditerranée pour les journalistes nord-africains. Aujourd'hui, nous lançons notre série de webinaires sur la mer d'Alboran et sa biodiversité unique et emblématique de l'histoire marine de la Méditerranée. Pour commencer nos discussions, permettez-moi de présenter notre premier intervenant, M. Hussein Nibény, membre du comité scientifique de la COBAMS, enseignant en biologie marine et président de l'Agir, expert en matière de conservation marine marocaine et méditerranéenne, bref, une référence régionale. À vous la parole, Monsieur Nibeni. Bonjour, donc euh, tout d'abord, euh, je voudrais euh, euh, remercier euh, Madame Mona pour euh, euh, son grand effort euh, qu'elle a fourni pour euh, vraiment joindre euh, tous les acteurs euh, qui travaillent sur euh, la thématique de la biodiversité en, en Méditerranée et donc c'est grâce à elle qu'on uh, est, on est aujourd'hui là pour uh, parler de, de comment avoir une, une vision méditerranéenne, uh, en particulier une vision uh, sur uh, la mer d'Alboron, cette mer qui effectivement euh, joue euh, euh, le rôle de poumon de la pour la biodiversité euh, au niveau de, de de la Méditerranée étant donné qu'elle qu que cette mer elle est c'est-à-dire se trouve se trouve entre l'Atlantique et entre, et bien sûr la, la la partie occidentale de la Méditerranée. Euh, comme vous savez, la Méditerranée c'est une euh, c'est une mer qui est euh, c'est une mer fermée et donc euh, euh, cette, cette caractéristique euh, est importante dans notre sujet que ce soit pour les pour expliquer les les, comment fonctionnent les écosystèmes marins entre, entre l'Atlantique et, et qui, la partie euh, orientale de l'Atlantique euh, qu'on appellerait euh, adjacente pour la Méditerranée et importante. Donc, euh, je vais essayer de partager mon écran euh, voilà, pour euh, un peu décrire. Je ne sais pas si mon écran est partagé. Oui, on le voit. Donc, comme j'ai expliqué ici, que euh, la, la mer d'Alboran se trouve euh, donc, euh, à la, euh, près de Gibraltar. Et donc, euh, l'aspect de communication entre euh, cette mer et l'Atlantique constitue... Euh, quand même une chance inouïe pour les écosystèmes marins de la Méditerranée. Euh, je ne vous parle pas aujourd'hui de, de la décennie euh, d'oxygène décennie de, de, de l'UNESCO pour les, les océans. Les océans sont en train de s'asphyxier euh, par euh, les phénomènes de, de changement climatique. Donc, je pense je parais mélanger entre les sujets, cependant, euh, c'est fait exprès pour expliquer les différents facteurs de pression qui touchent tous nos écosystèmes. Et donc, par là, je pourrais passer à, aux, aux pressions directes humaines, euh, telles qu'elles qu concernent, qui constituent les, les, les activités de pêche. Et c'est donc ces activités de pêche constitue une pression qui augmente d'année en année et le mode de pêche, les différents types de modes de pêche affectent chacun à sa manière, donc les écosystèmes. Donc les écosystèmes, on a au niveau de la Méditerranée, de, de la mer d'Alboran, on a des zones de récifs, on a des, des zones qu'on ne connaît pas encore, qu'on n'a pas encore prospectées plus, euh, assez bien, puisque euh, c'est une mer, euh, l'alboran est une, est une partie très profonde. Et donc, euh, les espèces, la, la chaîne trophique euh, qui constitue par, euh, par intervalle l'intérêt de, de la pêche, euh, on arrive à casser ces chaînes que ce soit au niveau euh, du, du biotope, si on prend le chalutage profond, donc on est en train de détruire des écosystèmes de corail et des herbiers qu'on ne qu connaît même pas encore. Et donc, euh, l'aspect ici de cet atelier, c'est-à-dire comment sauvegarder cette biodiversité et ces, euh, ces écosystèmes si on n'a pas encore, on ne les a même pas prospectés. Le, le autre point, le fait que ces zones-là se trouvent dans des pays euh, qui n'ont pas un, un niveau de recherche aussi en un graphique très poussé, faute de moyens, faute, faute de moyens d'argent, de, de budget, et même euh, faute de, de moyens dans le sens connaissance, euh, biologiques, marine et, et donc euh, ce webinaire là pour, pour moi est, est, une, est une alerte pour que pour qu'il euh, qu y ait une certaine justice euh, de partage des connaissances justice de mise en de mise, en, euh, de mise à niveau entre les compétences euh, scientifiques au niveau du nord, comme celui au niveau du sud. Et cela ne peut se faire sans, euh, je remercie encore mon âme pour ce travail, sans ce genre de travail de connexion. Euh, on est maintenant les, les diplo, des, on a une nouvelle diplomatie. C'est la diplomatie de, de, la, de la communication, de la communication des scientifiques, la communication des activistes. Et donc, le, le but, c'est de créer cette vision commune entre tous les acteurs et de là, tracer vraiment des buts et, et voir et comprendre quels sont les cibles prioritaires et du coup, comment construire et puis conduire une stratégie commune pour réellement réduire les différents types de menaces qui sont des menaces qui constituent en même temps des choses vitales pour l'économie locale. Et donc, de, comment intégrer les politiques, comment intégrer les économistes, comment intégrer les, les stratégies des pays brésiliens pour vraiment arriver à conserver les cibles dans ce cas-là on parle d'une cible de haute priorité c'est notre grand prédateur le roca -macro, qui se trouve à la tête de cette pyramide et donc je crois que ayant des cibles biologiques comme celle-là ayant des mesures ce serait donc euh, des atouts euh, de mesure pour euh, euh, après euh, comprendre et mesurer la viabilité euh, en termes de, de, de taille, en termes de conditions et en termes de contexte géographique euh, de tous, ces, tous les cibles qu'on aura euh, choisi. Donc euh, voilà, donc je vous remercie encore une fois pour euh, cette opportunité et j'espère qu'on puisse s'accorder pour qu'on qu puisse travailler ensemble pour mener ce chantier qui, grâce à nos efforts, va, j'espère, grandir et être plus concret dans le futur. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Nibeni, pour votre intervention. Je pense qu'on va revenir vers vous pour des questions plus tard. J'aimerais bien maintenant passer la parole à Monsieur Nicolas Fournier, directeur de campagne de Oceana, un expert en matière de développement des politiques de conservation, plus particulièrement en matière de protection des habitats et de la biodiversité, Connaissant Nicolas depuis quelques années et l'ayant vu à l'œuvre, je peux affirmer sans risque qu'il est l'un qu des principaux experts de la conservation méditerranéenne. À vous la parole, Nicolas. Merci, Mona. Est-ce que vous m'entendez? Oui. J'ai partagé mon écran. Je pense que vous devez le voir aussi. On le voit. Ok, super. Merci. Je, comme je ne le vois pas, merci à vous et puis euh, merci beaucoup pour l'invitation euh, pour euh, ce webinaire et puis à tous les participants. Euh, c'est vrai que c'est, comme, comme le disait M. Euh, c'est une opportunité de créer des ponts et de discuter de sujets qui nous concernent tous sur la protection de la Méditerranée. Donc j'ai préparé une petite présentation d'une quinzaine de, de diapositives que je vais, euh, sur lesquelles on va... On va vous présenter une... une, une, une, une, une, une proposition d'un récif exceptionnel qui est localisé justement en mer d'Alboran, dans cette zone de la Méditerranée qui est très riche. Et c'est une proposition sur laquelle Océana travaille depuis maintenant quelques années avec des scientifiques. Et donc, voilà, on voulait un petit peu mettre un petit coup de projecteur sur ce, ce banc des cabliers qui est malheureusement mal connu, mais pourtant extrêmement intéressant d'un point de vue écologique et bien plus. Peut-être, Rapidement présenter Oceana, On est Oceana, donc une organisation internationale non gouvernementale qui est dédiée à la protection des océans, comme son nom l'indique. On a une présence mondiale, c'est une ONG qui a été créée aux États-Unis il y a plus de dix ans maintenant et qui maintenant opère dans, sur quasiment tous les continents. Et donc, moi Je suis basé sur notre bureau européen, on a notre siège en Espagne, donc proche de la Méditerranée. Et moi-même, je suis basé à Bruxelles. On a une approche par campagne euh, qui sont définies et stratégiquement euh, identifiées. On a quatre campagnes actuellement, donc, euh, une qui travaille sur la protection des milieux marins, des habitats marins, pardon, une sur la pêche illégale, une sur la pêche durable et une sur les pollutions plastiques. Et donc, le travail que je vais présenter euh, s'inscrit dans le cadre de notre première campagne sur euh, la protection des habitats marins. Ce qui est aussi euh, particulier, c'est qu'on a une démarche scientifique on s'appuie sur une approche scientifique pour identifier les problèmes et trouver des solutions adéquates et porter ensuite des propositions de conservation dans nos messages. Donc, voilà un petit peu aussi notre approche. C'est vrai qu'on a une spécificité, on, a, on possède un bateau, on a des collègues qui sont donc scientifiques et on organise des expéditions en mer pour identifier des zones à protéger, pour collecter de l'information. C'est toujours un problème sur les océans, on a toujours des, des données qui sont très lacunaires et on va ensuite porter des propositions politiques, on va créer des rapports, écrire des, des documents, créer de la cartographie qu'on va ensuite porter. Donc là, on voit un petit peu les institutions européennes, mais on travaille aussi au niveau national, bien sûr. Et il y a évidemment le volet communication qui est très important pour nous, puisqu'on va essayer de sensibiliser auprès du grand média. On travaille aussi sur les réseaux sociaux, comme vous peut voir un peu plus tard, pour porter nos messages et essayer, essayer de, de convaincre le plus de monde possible de, de ces causes. Alors, pourquoi est-ce qu'on euh, s'intéresse à, à la Méditerranée Je voulais je, peu, trouver important de, de, de cadrer un petit peu cette, cette discussion avec euh, différents concepts. Vous avez devant vous une carte de, du réseau d'air marine protégé euh, en Méditerranée. Donc, ça vraiment, comme vous pouvez voir par la légende, on a euh, différents outils de protection du milieu marin. Euh, et donc, le terme air marine protégé recouvre euh, plusieurs instruments politiques euh, ou légaux, mais qui, qui sont, disons que là, ça crée une mosaïque et euh, tous ces instruments, tous ces outils euh, mis l'un dans l'autre euh, représentent voilà, ce réseau d'air marines protégées. Euh, actuellement, tout ce que vous voyez sur la carte, ça représente plus ou moins 6% de la surface de la Méditerranée. Donc, on a 6% de la Méditerranée qui est aujourd'hui désignée en air marine protégée de différents types. Ce qu'on peut s'apercevoir immédiatement, c'est un déséquilibre euh, géographique entre le nord, rives, la rive nord et la rive sud, euh, puisqu'on voit qu'il y a une présence beaucoup plus développée, en tout cas, d'air marines sur la, la côte nord et donc des, la, des lacunes sur la, la côte sud qui peuvent s'expliquer par euh, euh, aussi une question de, de moyens, parce que identifier les airs marines protégées, ça coûte de l'argent, il faut acquérir de la connaissance, comme je le disais. Et on a également un déséquilibre entre les zones côtières et la partie offshore. On voit que la partie centrale, loin des côtes, c'est souvent des zones très profondes, méconnues, où on a peu d'aires marines protégées. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que derrière, derrière ces zones qui sont sur la carte, on a, il y a une bonne partie de ces aires qui sont ce qu'on appelle des aires marines de papier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan de gestion, il n'y a pas de restriction en place. Pour, encore une fois, pour différentes raisons, ça peut être que ça prend du temps, qu'il faut des moyens... Il y a aussi une question politique pour un rapport de force avec, avec certaines activités économiques. Aujourd'hui, le constat, c'est qu'il y a une demande mondiale, enfin, il, y a, il y a un engagement, un consensus, qu'il faut protéger 30 des océans pour espérer freiner la perte de biodiversité et aussi accroître le, la résilience du milieu au, au changement climatique. Donc, le constat, c'est que ces zones de protection, elles vont devoir s'étendre et, et, et augmenter. Euh, sur cette carte, comme vous pouvez le voir, on a notamment euh, un instrument qui nous intéresse particulièrement, qui est l'équivalent de euh, ce qu'on appelle les FRA en anglais, donc les Fisheries Restricted Areas, c'est les, les, les zones rouges. Il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, la prochaine euh, diapositive, voilà, ici, c'est un, simplement une carte qui reprend euh, les FRA. Et donc, ces FRA, c'est un outil euh, qui a été développé pour gérer la pêche. C'est euh, une zone, en français, ce sont des zones de pêche réglementées qui sont adoptés dans le cadre de l'organisme des Nations Unies qui est compétent pour la gestion de la pêche en Méditerranée et en mer Noire, qui est donc la Commission générale des pêches pour la Méditerranée. Et donc, cette Commission générale des pêches peut adopter des mesures de, de restriction spatiale de la pêche pour protéger des habitats sensibles, pour protéger des, des endroits, des zones de nourrisserie pour des poissons, par exemple. Et cet outil, il est d'autant plus important parce qu'il il a un intérêt dans les zones transfrontalières ou la haute mer, là où d'autres navires de pêche de pays voisins euh, peuvent pêcher, parce qu'il euh, euh, a une autorité euh, légale, puisque tous les, par tous les pays qui sont euh, riverains la, du bassin méditerranéen euh, ils ont siège à cette table de, de, de la CGPM, et donc euh, ont donné leur accord pour collaborer pour, euh, et travailler ensemble sur les questions de gestion des pêches. C'est un outil qui est très efficace pour protéger les habitats marins fragiles, notamment comme les, les coraux de profonde, et comme on le voit sur la carte, on, on, a, on a très peu de ces zones qui ont été euh, établies aujourd'hui. Et on en a euh, surtout euh, encore moins en Méditerranée occidentale. Vous voyez, sur la, sur, quand on regarde sur la mer d'Alboran, euh, il n'y en a pas aujourd'hui. Euh, pourtant, la mer d'Alboran a été reconnue comme un point chaud de la biodiversité marine. Et c'est une zone très productive, euh, comme, comme l'a expliqué euh, euh, M. Nibani, parce qu'on a des interactions entre les... C'est le seul point d'entrée en fait, pour les échanges d'eau entre l'Atlantique et la Méditerranée. Donc nous, Océana, ce qu'on ce qu propose, c'est de se concentrer sur cette zone du banc des Cabliers, qui est ce petit point rouge sur la carte, qui a été découverte, en, une zone qui a été découverte en 2011, euh, suite à une de nos expéditions scientifiques. Et donc, on propose aujourd'hui de travailler à, à protéger cette zone qui est exceptionnelle. Donc, on va faire un petit zoom. Voilà la mer d'Alboran. Euh, et sur le plan hydrodynamique, je ne vais pas revenir dessus, mais on voit qu'il y, y a des échanges de masse d'eau qui ont lieu. Euh, on voit qu'il y a un courant atlantique qui rentre, euh, par le V3 par de Gibraltar, et ensuite euh, plutôt profond, et qui va apporter du nutrient et, et de la productivité. Et c'est au niveau de la morphologie du, du sous-sol, euh, du, du sol sous-marin, c'est euh, assez profond. On a pas mal d'élévations sous-marines et donc ça va créer des, des couloirs de transmission d'eau. Et on a dans, dans l'autre sens aussi des masses d'eau qui reviennent de l'intérieur de la Méditerranée et qui vont, euh, qui vont sortir. Ça crée donc euh, voilà, une zone qui est très nutritive avec des courants ascendants et une productivité primaire qui est très importante. Et on retrouve donc un certain nombre de, de, de monts sous-marins. Euh, certains euh, en orange, jaune sont, sont bien localisés et, et, et connus relativement. Mais d'autres, ceux qui sont en rouge là, sur la carte, sont notamment des zones qui sont très peu connues et euh, voilà, dont on a besoin d'accroître la connaissance et donc, on voit le banc des cabliers qui est un de ces points, le point rouge le plus, euh, le plus à, à l'est sur la carte, qui est l'objet de, de notre intérêt. Donc, il a été découvert, comme je vous le disais, en 2011, lors d'une expédition d'Océana. Et donc, euh, ensuite, il y a eu un certain nombre d'expéditions supplémentaires scientifiques qui ont, qui, ont, qui ont été mises en place pour améliorer notamment les questions de cartographie, pour mieux, mieux connaître voilà, ces écosystèmes profonds. Donc, vraiment, ce sont des coraux d'eau froide qui se trouvent là-bas. Euh, et qui sont très importants, on, on compare souvent ces coraux de froide aux coraux tropicaux, qui sont des points chauds de la biodiversité, vraiment des oasis de vie, euh, où on va retrouver euh, des plus petits euh, micro-organismes jusqu'aux crustacés, aux poissons, et euh, tout un tas d'habitats, et ça forme un habitat très complexe euh, qui justement euh, soutient euh, beaucoup d'autres espèces. Donc on a eu plusieurs expéditions, comme je vous le disais, voilà, en 2011-2012, ensuite en 2015, pour faire de la cartographie, et puis une dernière aussi en 2015, pour... Euh, continuer à acquérir de meilleures connaissances ces expéditions ont mobilisé des chercheurs qui ont travaillé sur des publications scientifiques pour essayer de, justement de sensibiliser au phénomène et à ce, à ce mont sous-marin donc on a pu faire des, des cartographies en 3D, des, des modélisations du, du mont sous-marin très précises on sait justement que c'est un, un, un corail maintenant qui est un des plus vieux, jamais découvert en Méditerranée, il a plus de 400 000 ans et donc, l'écosystème, ce qui est incroyable, c'est que c'est un, en fait, un ensemble de coraux d'eau profonde qui sont toujours vivants, ce qui est très rare en Méditerranée. Et on voit sur le petit schéma, euh, sur la dépositive qu'on a en fait un, un monde sous-marin où les coraux sont sur la crête, les coraux vivants sont sur la crête. Et donc, en fait, c'est un ancien, euh, c'est un ensemble volcanique sur lequel les coraux, en fait, se sont accumulés. Et donc, il euh, y a des coraux qui sont morts sur les flancs et les nouveaux coraux, euh, sont sur le dessus et donc c'est vraiment une, quelque part un, un, un mont sous-marin formé de, de, de corail euh, et donc euh, c'est intéressant d'un point de vue scientifique pour étudier le cycle de vie de ces coraux et puis euh, voir euh, on parle de coraux fossilisés dans les, dans les profondeurs donc c'est voilà, vraiment une, quelque chose qui est assez rare et, et, et on a pu, on a pu euh, le filmer notamment avec des petits sous-marins euh, téléguidés et donc on a voilà, quelques photos que je voulais partager avec vous donc on a notamment des, des coraux qu'on appelle l'Ophelia ou Madrepora oculata, qui sont des, des coraux d'eau profonde très connus et très fragiles. On a sur le banc des cabliers des coraux qui sont d'une densité très, très rare. On a pu estimer à peu près une vingtaine de terrains de football pour la densité et la, et la surface couverte par ces coraux. On a aussi des coraux noirs, évidemment, différents types d'espèces de corail arborescent jaune, des éponges marines. Et on a donc une densité moyenne sur certains coraux qui est jusqu'à deux fois plus forte que ce qui est constaté sur, euh, sur des assemblages similaires en Méditerranée. On va donc avoir d'autres espèces de type gorgone, on va avoir euh, en haut à droite un, ce qu'on appelle un bambou coral, corail, pardon, qui est un, un corail mou, mais qui est euh, très important et qui est surtout en danger critique d'extinction. On a du corail noir, on a des éponges, les éponges siliceuses qu'on voit en bas à droite qui sont... Euh, tout ça, ce qu'on appelle les écosystèmes marins vulnérables, donc qui sont des espèces très fragiles, notamment contre les activités de pêche. Et donc, sur le site de Cabillé, on a recensé une vingtaine d'espèces protégées au niveau des, de plusieurs conventions internationales qui sont ratifiées par le Maroc, la Tunisie, les pays européens. Donc, on a la Convention de Barcelone pour le, la protection du milieu marin et du littoral de Méditerranée. On va avoir des espèces qui sont aussi listées comme en danger d'extinction par l'IUCN. On a la convention CITES, donc la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage, avec un certain nombre d'espèces qui sont listées sur l'annexe 2, donc, euh, qui interdit euh, toute commercialisation. Et puis on a aussi des espèces qui sont reconnues par la CGPM comme des listes d'écosystèmes marins vulnérables à protéger. On a également euh, cet habitat qui, euh, qui soutient des espèces commerciales, donc euh, qui sont accueillies par le, par le récif. On va. Euh, comme là sur, le, sur le, les photos, euh, la rascasse rose en haut à gauche, de la dorade rose en haut à droite, donc le, le pajot, qui est une espèce euh, commercialement très importante, euh, et dont la pêcherie euh, dans la mer d'Alboran, euh, en fait, dont l'état du stock en tout cas est, pas, est, est préoccupant actuellement. On a le chien espagnol, l'arrêt circulaire, qu'on voit au milieu à droite, qui est une espèce aussi protégée par la Convention de Barcelone, et en danger critique d'extinction en Méditerranée, donc c'est une espèce très très fragile. Et puis, des crustacés, on reconnaît évidemment le, la langoustine en bas à droite et euh, la langouste euh, en bas à gauche. Donc, on a vraiment un ensemble d'espèces comme ça qui sont commerciales euh, et, et d'un intérêt euh, voilà, de, de pêche, mais aussi d'autres qui sont euh, menacées et euh, leur présence sur le banc des cabuliers reflète euh, aussi le statut de conservation euh, exceptionnel de ce site parce que ces espèces-là sont euh, soit en danger euh, et menacées. On a aussi un... un L intérêt à ce site, c'est qu'on a découvert que le, le, le Mont des Cabliers a aussi un rôle pour justement ces espèces commerciales parce qu'il est utilisé lors de différents cycles de vie de certaines espèces. Donc on parle de, de rôle fonctionnel, c'est un habitat fonctionnel l'otique, parce que ça peut servir de nourrisserie pour les jeunes poissons, les juvéniles qui viennent se réfugier, se reposer, se nourrir, euh, voire s'y reproduire donc avec des, des zones de ponte et de reproduction. On voit là sur les photos de gauche, notamment des capsules d'œufs de requins et de raies qui sont dans les branches de, de corail. Donc, ça, voilà, c'est un indicateur que la zone est, sert un petit peu de zone de ponte. Et puis à droite, on a vu sur les vidéos, donc l'image n'est pas très très bonne, mais on voit un petit banc de, de dorade rose. Ce sont des juvéniles, donc des jeunes dorades roses qui euh, naviguent dans les coraux. Et donc, c'est un aspect supplémentaire sur l'importance écologique de la zone. Donc, il y a, comme je vous le disais, il y, a, il y a un intérêt à travailler sur cette zone pour la protéger, un intérêt écologique, protection des écosystèmes marins vulnérables, notamment contre la pêche. Il y a cette zone de nourrisserie qui a un intérêt halieutique parce que ça permet de régénérer certains stocks de poissons. Il y a aussi un intérêt scientifique parce que ça peut renforcer justement les connaissances, avoir, avoir des zones de référence sur des écosystèmes profonds comme ça qui sont rares et qui sont en très bon état. Et ça peut favoriser aussi la coopération transfrontalière en termes de formation. Pour des, pour des chercheurs, avoir des étudiants, doctorants qui peuvent venir travailler sur ces zones ou en tout cas se former. Et puis, il y a aussi un intérêt éducatif, puisque c'est toujours une, une bonne chose d'avoir ce genre de cas pour pouvoir sensibiliser à l'importance de la protection de la Méditerranée avec, par le biais de, de, de communication ou d'outils de communication. Et enfin, le dernier intérêt, c'est politique, puisque ça peut vraiment associer différents pays à travailler ensemble politiquement euh, au sein de façon bilatérale, mais aussi au niveau des de différentes conventions que j'ai mentionnées. Et c'est encore plus intéressant parce qu'on est sur une zone qui est transfrontalière. On verra sur une carte euh, ensuite. Euh, je voulais simplement aussi présenter rapidement l'état un peu des activités, la connaissance qu'on a sur les activités sur la zone. Euh, ici, c'est l'analyse de l'activité de pêche sur les, euh, les quatre dernières années, euh, de, pardon, pas les quatre, mais 2017-2020. Et euh, voilà, vous le voyez, euh, on voit donc les, le, le cadran rouge et jaune qui représente la zone du banc des cabliers. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a en réalité très peu de pêche. Il y a un petit peu de pêche qui avait lieu en 2017 sur l'extérieur le, sur euh, ouest de, de la zone. Mais autrement, c'est une zone qui est relativement préservée, notamment euh, des activités de chalutage. C'est plutôt bon signe. Ça, prouve que, euh, ça explique pourquoi y a pas, euh, que les coraux ne sont pas en, si, en si bon état. Et euh, pour vous donner une idée, on a, on a détecté en moyenne ces cinq bateaux espagnols qui, euh, qui pêchaient sur la zone. C'est du suivi satellitaire qui est fait à travers un outil qui s'appelle Global Fishing Watch. Ce n'est pas, pas complètement parfait, mais on a aussi eu des discussions avec, euh, avec le Maroc et l'Espagne qui nous ont confirmé que la zone était, euh, était peu euh, pêchée. On, a pour autant, on sait que l'impact de la pêche sur cette zone, sur les habitats euh, sensibles, existe. Et donc, ici, c'est une photo qu'on a, qu a faite. On voit derrière l'anémone, il y a une ligne euh, de pêche, une pêche euh, voilà, ce qu'on appelle un filet fantôme. Qui a été abandonné ou perdu par un bateau de pêche et qui continue. Donc généralement, ça continue à pêcher, ça peut s'emmêler autour des habitats et donc les détruire. Donc c'est un impact visible. On voit que c'est une profondeur de quasiment 300 mètres. Donc c'est une zone qui est complètement accessible par des bateaux de pêche. En termes d'autres activités humaines, on a regardé un petit peu aussi et c'est vrai que l'endroit et la zone est relativement préservée parce qu'on voit sur la carte de gauche, on a le, les lignes de transport maritime. Donc, on voit qu'il est, il est loin des couloirs de navigation principaux euh, et il est très peu fréquenté. Il y a une quarantaine de passages par an euh, de navires, donc quelques containers, euh, des portes-containers, des pétroliers et euh, quelques bateaux de passagers. Et c'est pareil pour les câbles sous-marins euh, sur la carte de droite. On voit qu'il euh, n'est pas traversé par euh, aucun euh, pipeline ou câble de télécommunication. Il y en a quelques-uns dans la région, mais euh, ils, sont, disons, ils entourent la zone. Donc, voilà, c'est un autre élément qui euh, confirme le bon état écologique des euh, coraux qui sont sur place parce qu'ils ont été préservés par leur isolation euh, géographique, leur isolement, euh, Donc voilà, aujourd'hui, euh, on, on souhaite discu discuter de, de, de, voilà, de protéger cette zone qui est exceptionnelle. Donc, on a fait une proposition de, de zone de pêche réglementée qui est donc, comme vous le voyez sur la carte, à cheval entre la partie espagnole. Euh, on a à peu près euh, les, les trois quarts de la zone qui sont dans les eaux marocaines. Euh, un peu moins d'un quart qui est dans, la, dans les eaux espagnoles et puis un petit bout qui, euh, qui chevauche la partie algérienne donc on est vraiment au croisement euh, de ces juridictions la zone fait euh, à peu près un peu plus de 800 km² et donc l'objectif de cette proposition qui est uniquement pour, euh, pour disons, restreindre les activités de pêche c'est donc de fermer euh, cette zone à la pêche de fond donc tout ce qui est chalutage de fond ou engin de fond pour la pêche des mersales pour protéger le mont sous-marin, les coraux et respecter une approche de précaution. Euh, ce qui est proposé de, dans un terme plus précis, c'est d'avoir une zone complètement fermée à la pêche, donc la zone rouge, qu'on appelle le cœur, et ensuite une zone tampon autour. On va, on va interdire certains engins, mais autoriser d'autres engins, de, notamment les engins de pêche en surface, euh, avec des règles de, de contrôle et de suivi qui soient plus précis pour créer justement cette transition vers la zone, la zone complètement fermée. Donc voici un petit peu un, un aperçu de, de la zone de ce récif. Comme je vous le disais, c'est un petit peu une conclusion. Donc on a ce mont sous-marin qui est quasi vierge, qui est un oasis de corail dans un état de conservation exceptionnel, des espèces protégées et menacées, une zone clé pour notamment des espèces commerciales qui, qui l'utilisent potentiellement pour se reproduire et on a une faible activité humaine sur la zone actuellement, mais on sait qu'il y a un impact potentiel sur un développement futur, la pêche notamment, mais pas que, il y a aussi potentiellement le transport maritime, comme on l'a vu, et également les impacts du changement climatique. Donc, c'est intéressant, cette zone, de réfléchir à une protection aujourd'hui pour, pour aussi avoir un suivi scientifique de ce qui peut arriver à terme. On a eu des discussions avec le, avec le gouvernement du Maroc, l'Espagne, la Commission européenne et puis également de la CGPM pour... Pour voir un petit peu quel était l'intérêt et comment est-ce qu'on pouvait travailler ensemble. Donc, les discussions sont en cours, euh, mais on a bon espoir qu'il y ait un, un, un intérêt de, de la part de tous les, les pays voisins, parce que pour nous, c'est vraiment une opportunité de traduire des engagements politiques qui existent euh, en matière de protection du milieu marin, concrètement avec la création d'un premier euh, FRA, une première zone de pêche réglementée en mer d'Alboran. Euh, voilà, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que je sais que au Maroc, notamment, il y a déjà des stratégies. Il y a une stratégie de la ceinture bleue. Il y a eu, lors du sommet, un océan à Brest, à Brest en février dernier, le Premier ministre marocain qui était présent et qui a confirmé justement l'engagement de son pays à multiplier les zones de protection en mer. Donc, c'est voilà, un peu, une, un, peu un, un cas où on souhaite mettre en, utiliser un petit peu ce, ce cas d'école ou ce cas d'étude plutôt pour avancer concrètement avec une zone de protection qui pourrait, qui pourrait se faire rapidement, on espère. Et un dernier point, c'est vrai qu'on a, Océana, on a, on a commencé à communiquer un petit peu sur, sur cette zone, donc on a créé notamment une fiche informative qui existe en plusieurs langues, notamment en français, en anglais, en arabe, en espagnol. On a créé aussi quelques visuels, des vidéos pour essayer de promouvoir un petit peu ces, cette zone. Puisqu'on a beaucoup de vidéos qui ont été prélevées, qui ont été faites lors de l'expédition, on a aussi travaillé avec la, la petite fille de, du, du commandant Cousteau, Alexandra Cousteau, qui est un, un petit peu une ambassadrice d'Océana. Donc, on a, voilà, on l a, on, on l a demandé gentiment de, de, de mettre sa voix sur des vidéos qu'on a faites pour promouvoir la protection de la Méditerranée et ce banc des câbliers. Donc voilà, ce sont des choses qui, sont, qui existent en ligne, que vous pouvez retrouver sur nos, sur nos, nos chaînes de réseaux sociaux, notamment notre site web. Mais euh, voilà, je merci beaucoup pour votre, votre écoute. Et puis... Euh, pour répondre à des questions si vous en avez. Merci. Merci beaucoup Nicolas, très intéressant. Donc euh, lors de sa présentation, Nicolas a fait référence à un outil qui s'appelle Global Fishing Watch. Donc pour tous les journalistes qui participent aujourd'hui, c'est un outil qui est public, qui est accessible. Donc euh, le, le site web c'est et là, si je mets euh, dans, le, dans le cadre, euh, dans le search engine euh, mer d'Alboran, vous pouvez voir ici un aperçu de ce qui se passe euh, euh, pour euh, l'activité de pêche. Donc, euh, Nicolas avait fait référence aux salutiers qui se trouvaient dans cette zone. Donc, si j'approche avec ça me prend un peu de temps pour, pour l'OD, vous pouvez voir là toutes les activités envers, les activités de pêche, ça c'est la côte marocaine ici, la côte espagnole ici, donc si je m'approche un peu plus, et là nous parlons du récif de Cabliers qui se trouve par ici, je pense, euh, on peut voir l'activité de pêche dans cette zone. Donc, en fait, avec cet outil, le plus on s'approche avec le zoom, le plus on peut avoir un détail sur les, les bateaux de pêche. Donc, normalement, si j'appuie comme ça, je peux voir qu'il y a 14 heures de pêche et je peux voir le nom des bateaux espagnols, des chalutiers espagnols euh, qui se trouvent dans cette région. Même chose si je fais ici, euh, tu appuies dessus, tu peux voir le nom du chalutier espagnol euh, dans cette zone. Donc, quand vous préparez vos reportages, ça aide vraiment d'avoir un peu une vision, euh, d'avoir un visuel pareil aussi de faire référence à certains de ces chalutiers qui se trouvent dans cette zone. Et vous pouvez faire ça pour toute la Méditerranée. Donc, euh, bon, ce n'est pas un outil qui est à 100% parce que beaucoup de ces navires euh, n'allument pas en fait leur système AIS, qui, qui est comme un système GPS. Donc ça, en fait, c'est un outil qui arrive seulement à détecter les bateaux qui ont euh, allumé leur euh, AIS, mais ça donne, euh, ça peut en fait illustrer votre, votre reportage sur la pêche. Très bien. Ok, alors maintenant, nous allons passer à M. Ahmed Shelkewi enseignant chercheur à l'Université Sultan Moules Slimane, écologiste et expert en espèces menacées. Dr. Shelkewi est également président de l'association Nature Solutions au Maroc. IMED va présenter un aperçu de l'expérience liée à l'importance de préserver la biodiversité des oiseaux dans la mer d'Alboran. On ne parle pas souvent d'oiseaux dans dans, quand on parle de conservation de la Méditerranée, mais en fait ce sont des espèces très intéressantes et très importantes pour l'écologie marine. Um, IMED va aussi fournir quelques retours sur les points présentés par nos panélistes, afin de lancer nos discussions. À vous la parole, Monsieur Ahmed. Euh, pardon, Monsieur Ahmed, vous êtes sur uh, mute. Ah, OK. Désolé, Désolé. donc, salut, salut à tout le monde. Euh, merci, Mona, pour euh, cette occasion de pouvoir un peu rejoindre euh, ce décor de panélistes euh, professionnel et très bien expérimenté. J'ai vraiment eu le plaisir un peu à entendre leur leur présentation, même si un peu j'ai je suis un peu je vous ai rejoint un peu en retard parce que j'ai eu cette confusion par rapport au timing du webinaire. Euh, voilà donc je m'appelle image sur je suis plutôt enseignant chercheur à l'université de Toronto. Euh, donc je ne suis plus à Soutan Moulay depuis presque une année maintenant. Que j'ai migré vers l'université euh, Ibn euh, dans la ville de Kenitra, donc un peu environ 40 km au nord de Rabat, euh, la capitale. Donc, je vais euh, rapidement euh, partager euh, euh, donc ma présentation. Euh, donc un instant, juste un peu le temps de temps que je que je partage mon écran. J'espère que c'est Vous me dites si c'est euh, si bon Oui, si vous... c'est bon. Merci. Très eh bien. Voilà. Donc, euh, justement, mon expertise personnelle par rapport à la mer, comme j'avais déjà expliqué dans un webinaire précédent et par la suite, c'est autour un peu des oiseaux marins dans la région méditerranéenne, au moment où j'étais encore directeur de, de BirdLife au Maroc. Donc, on a, avec le partenaire espagnol CEO, la Société espagnole d'ornithologie, il y a eu un certain nombre de collaborations. Et voilà, dans cette zone très importante, justement, de la Méditerranée, pour un certain nombre d'espèces qu'on vient d'entendre tout à l'heure, Nicolas Fournier et M. Nivani, mais aussi pour, pour les oiseaux marins. C'est des oiseaux un peu qui euh, justement euh, utilisent l'espace de, de la mer d'Alboran euh, au moins pendant une partie de leur cycle. De vie. Alors euh, justement, c'est une la, la, la, la zone d'Alboran, donc c'est une zone marine de transition euh, entre deux euh, disons un peu deux bassins ou deux masses océan, océaniques, euh, justement l'Atlantique et euh, la Méditerranée puisqu'on parle un peu vraiment de la zone qui se trouve très à l'ouest du bassin méditerranéen, et euh, elle est bien sûr euh, entourée euh, de trois euh, pays, et donc bien sûr l'Espagne euh, et le Gibraltar au nord, euh, disons avec l'Espagne, c'est la, la limite nord, et au sud par le Maroc et l'Algérie, et donc justement c'est la seule... Euh, euh, Masse de terre émergée dans toute cette région très vaste, euh, avec une superficie de 1700, 1650 euh, et qui appartient bien sûr euh, donc à l'Espagne, euh, c'est-à-dire, mais se trouve euh, beaucoup plus proche du Maroc puisqu'elle est seulement à 56 km d'un de la, de la, enfin site, d'une zone marine protégée qu'on appelle le site, des, bien le cap des trois fourches euh, au Maroc. Euh, donc, euh, bien sûr, à part cela, il y a quelques archipels et îlots qui se trouvent aussi euh, au large de, de la côte marocaine euh, au niveau de cette. Qui, qui forment aussi une masse de terre comme les îles de Chafarinas et par exemple les îles Habibas euh, au large de, de la côte euh, algérienne, donc surtout dans la partie un peu orientale de, cette, de la mer d'Alboran. Alors, en tant, tant qu'espèce euh, un peu qu'on euh, qu qu peut observer au niveau, euh, au niveau de cette limite géographique de, de, la, de la zone d'Alboran, euh, donc, ce sont surtout des, des espèces marins. Bien sûr, euh, par définition, des espèces marins, euh, ils doivent, euh, ils ont en commun de passer au moins une partie de leur cycle de vie en milieu marin. Bien sûr, euh, il y a euh, des, des définitions varient selon les sources biographiques, selon aussi les convictions des, des chercheurs, en fait, sur les espèces côtières et les espèces marines. Mais disons, la plupart se sont mis d'accord qu'ils sont précisément euh, les espèces de procellariformes et qui dit procellariforme, donc on ressent surtout uh, ce qu'on appelle les puffins, sharewaters en anglais, ou bien les, les, les, les océanites. Euh, donc, si vous voyez un peu dans la présentation, c'est par exemple les deux espèces qui sont à, à, gauche, du, de, à gauche de l'écran. Euh, donc, les, les pufins sombrés, par exemple, en français, euh, et euh, bien sûr, les océanites cul-blancs, euh, qui, enfin, qui vient juste après. Euh, euh, donc, ça veut dire qu'on qu est en train de commenter les images, euh, successivement du gauche euh, vers, euh, vers la droite de, de l'écran. Donc, euh, on trouve les procellariiformes, puis les pelicaniformes, par exemple les fous de euh, et aussi le, le cormoran huppé. Bien sûr, il y en a d'autres espèces que je vais par la suite, mais je parle un peu des espèces les plus euh, emblématiques, les plus importantes pour cette zone de la de la, de la Méditerranée et surtout de la, de la, du mer d'Alboran. Puis après, on trouve des laridés, euh, des laridés comme les mouettes et les goélands. Euh, et puis, euh, les sternidés comme les sternes. Donc, euh, l'image qui est euh, euh, un peu euh, en bas à gauche, donc euh, avant les deux dernières images à droite, il s'agit d'une sterne caspienne par exemple. Et puis, les acidés. Les acidés, ce sont des pingouins mais à, -à, à, à séparer des pingouins de c'est-à-dire qu'on connaît d'habitude donc c'est parce que les, les pingouins ou bien réellement les manchots, ça c'est des espèces qu'on trouve dans l'Antarctique donc ça n'a rien à voir avec les pingouins donc l'image du pingouin dans les connaissances du commun c'est un peu les espèces un peu apter qui n'arrivent pas à voler, qu'on trouve dans l'Arctique, dans l'Antarctique, dans le, le pôle sud. Mais ce n'est pas ça, donc ces espèces, on les, on les appelle, c'est des manchots. Par contre, les pingouins, c'est des espèces qui sont capables de voler, même des espèces qui migratrices, comme le petit pingouin qui est à l'extrémité euh, droite, en haut, euh, c'est-à-dire du, du slide, de, du diapo, c'est ce qu'on appelle le petit pingouin ou le pingouin torda une espèce qui niche depuis le Portugal jusqu'à euh, l'Islande jusqu euh, et un peu la côte norvégienne, mais qui, euh, qui hiverne, par exemple, en petit nombre euh, dans le Détroit et au Maroc. Et bien, bien sûr, le, ce qu'on appelle aussi le macaremoine moine, qui est euh, à l'extrême droite de, de l'écran et en bas, euh, qu'on appelle aussi, euh, disons, chez les Français l'appellent aussi le perroquet, euh, perroquet d'âmeufs. Donc, c'est aussi une espèce d'alcidé. De, de, Donc, voilà un peu ce qu'on ce qu appelle des espèces marines ou bien les oiseaux marins. Alors, euh, au niveau de la mer d'Alboran, euh, on a recensé jusqu'ici 27 espèces d'oiseaux marins euh, observées plus ou moins régulièrement euh, dans, dans l'île d'Alboran ou bien dans les, dans les alentours. Donc, on en trouve des espèces qui sont... Euh, beaucoup sont, euh, figurent sur la liste rouge de l'UCEN ou bien sur euh, la, la convention de, ben, de Bonn ou bien encore qu'on appelle l'accord de l'Iowa ou bien la convention de, ben, de Berne, etc. etc. Donc euh, des espèces qui sont plus ou moins aussi euh, classées dans pas mal de, de listes euh, européennes comme étant des espèces qui sont protégées. Euh, parmi les... Alors seulement au niveau du, du, du, du, de l'île de l'Alberon, euh, on recense principalement trois, trois espèces nidificatrices. Donc il y a le complexe euh, uh, covis Shellwater, ce qu'on appelle aussi le, le Puffin-Cendré, et le scopolis Shellwater, ou bien le Puffin euh, de Scopoli, avec une, une estimation de, de 800 à de 800 à 1000 couples euh, reproducteurs, mais qui sont en déclin d'après les recensements euh, donc de euh, d'un certain ornithologue espagnol et de et de, la, et de CEO, le partenaire de Espagnol de BirdLife. Euh, donc euh, le le puffin le puffin cendré euh, donc c'est une espèce qui est la plus disons un peu représentée au niveau de la de tout le bassin Méditerranéen, donc dans, dans, cette, dans sa famille de pufins. Au Maroc, on est en, on doute encore si l'espèce niche sur euh, voilà le massif de, de, du Parc National des mais l'espèce certainement donc niche en grand nombre sur les, les îles Chafarinas, euh, au large des côtes de Sidi à l'extrême nord-ouest du Maroc, euh, dans quelques endroits. Euh, euh, c'est-à-dire au, au, au nord au nord-ouest de l'Algérie et euh, bien sûr quelques endroits aussi de de, de, de l'est de, de, de, de, de des côtes est de, espagnoles et puis le le, le, le plus fin de Scopoli qui se différencie de du plus fin des Balis, de, de, du plus fin de Sandré avec quelques euh, c'est-à-dire caractéristiques plus ou moins difficiles à détecter sinon donc si on prend de très belles images de, des fin, on peut donc détecter quelques euh, voilà, euh, différences morphologiques notamment dans le plumage pour différencier des espèces, mais c'est une espèce aussi qui est relativement euh, localisée et euh, caractéristique euh, de la zone d'Alboran et de la zone méditerranéenne et puis bien sûr le, le symbole disons un peu de l'île si vous voulez, c'est le, le Gorée hein. Une espèce maintenant classée en tant qu'une espèce vulnérable, alors qu'elle était... Avant, une année ou un peu deux ans avant, il était, euh, il était classé comme, euh, comme euh, préoccupation mineure, Disons que même l'espèce a été toujours classée une espèce menacée, mais depuis euh, le début des années 2000, euh, la, la mise en protection d'un certain nombre d'îlots de nidification comme les, les îles Chafarinas et l'Alboran, et d'autres, bien sûr, îlots méditerranéens, a permis une augmentation systématique des, des, des populations nidificatrices de, cette, de ce territoire très joli goéland mais euh, donc les recensements euh, récents ont pu constater euh, donc un retour au déclin de cette espèce euh, qui est endémique de la Méditerranée euh, au niveau euh, du bassin méditerranéen, même si euh, maintenant l'espèce a pu coloniser d'autres sites, notamment euh, dans la région de Crescima, enfin, ça veut dire le, le schéma général, de la dynamique de la population de cette espèce est encore une fois dans le déclin, ce qui a un peu, euh, c'est-à-dire, ce euh, euh, euh, euh, donc voilà, euh, donc, euh, donc les, les, les, les, les ornithologues se sont mis d'accord pour reclasser l'espèce euh, sur la liste rouge de l'USN et euh, donc la mettre dans la catégorie vulnérable. Une autre espèce qui est très importante et qui est observée au niveau de l'île de Vorin, c'est le plus fin des, des Balears, bien le Balear euh, Shearwater, qui est une espèce classée dans vraiment la catégorie la plus, euh, la plus importante des menaces, qui est en danger critique d'extinction et qui est endémique des îles Baleares. Donc c'est le plus fin des, des îles Baleares qui, euh, lors de ces mouvements de migration ou bien même dans les... Pour, dans les donc, pour gagner un peu ces zones d'alimentation, de, de, ce qu'on appelle un peu aussi des zones de gagnage. Donc, l'espèce est observée régulièrement dans l'Almer d'Alboran, soit pour s'alimenter, soit durant un peu les zones, durant ces, ces, ces mouvements migratoires. L'espèce migre et principalement au sud de l'Angleterre, mais euh, récemment il a été aussi euh, une petite population a euh, a été identifiée au niveau de détroit de, de, de Gibraltar et au nord-ouest du Nord. Et puis après le, le c'est à dire le, le puffin yellow euh, le ce puffin donc euh, niche particulièrement aux zones euh, dans le bassin méditerranéen, mais surtout dans la zone centrale et orientale du bassin méditerranéen, euh, notamment dans, la, dans plusieurs îlots euh, et archipels euh, grecs, et, et euh, à Italien, euh, et Tunisien et Malte. Par contre, l'observation de l'espèce en méditerranée, méditerranée occidentale reste euh, euh, donc euh, régulière, mais, mais donc peu de membres, ça à peu de peu de, de puffins ont été observés dans cette région, notamment euh, au niveau de, de la mer d'Alboran. Mais c'est une espèce qui est aussi classée vulnérable sur la liste rouge de l'UICN. Euh, une dernière espèce qui est, euh, enfin, parmi les espèces que que je décris, euh, donc c'est l'océanite cul blanc, euh, qu'on appelle aussi European storm petrel. Donc, c'est presque la seule espèce de pétrel qui niche dans, toutes les, dans toute la zone méditerranéenne. Elle niche dans des îlots, pas directement au niveau de, de l'île d'Alboran, mais dans des îlots qui sont proches au niveau de l'île d'Alboran. Et bien sûr, sa détection elle est plus ou moins régulière au niveau de de, du site d'Alboran, il s'agit d'une espèce qui est aussi protégée euh, euh, en Europe. On trouve une espèce qui est emblématique aussi de la Méditerranée, euh, qui est ce qu'on appelle le euh, Mediterranean Shag, ou bien ce qu'on appelle le corno-upé de la Méditerranée, parce qu'il y a d'autres espèces qui nichent en anglais, enfin d'autres sous-espèces, je dirais, nichent en Europe euh, occidentale et en Irlande en, euh, et au, au Royaume-Uni. Mais l'espèce méditerranéenne, quand même, si on juge seulement sur, euh, sur euh, cette population, donc elle doit être une population qui est largement menacée en déclin. Au Maroc, euh, aucune observation de nidification de, de l'espèce sur la bande méditerranéenne, bien sûr, les côtes méditerranéennes n'a été détectée depuis minimum 20 ans ou un peu plus. Mais euh, au niveau de l'alboran, la, c'est une espèce qui est, euh, c'est-à-dire... Euh, c'est-à-dire présente même si elles ne nichent pas directement sur les alors parmi les programmes de surveillance qui ont été qui ont permis un peu de d'évaluer ou bien de recenser les bien d'avoir une estimation par rapport à la taille de, de, des oiseaux marins au niveau de la euh, de la Méditerranée euh, par, euh, généralement et au niveau de la mer de Levant particulièrement donc euh, un certain nombre de programmes ont été particulièrement euh, c'est-à-dire euh, euh, entamé par, par les partenaires espagnols, il s'agit un peu des colonies, de, des recensements des colonies de, de reproduction, avec une cartographie de ces colonies, une surveillance côtière des mouvements des oiseaux marins, une surveillance en mer qui consiste à faire des enquêtes sur les oiseaux marins euh, moyennant des bateaux, euh, et puis les surveillances en mer suivies suivi des oiseaux marins, et, euh, et bien sûr... Euh, les, les, les évaluations des menaces, euh, par, euh, donc en faisant de ces surveillances marines. Bien sûr, d'autres initiatives euh, donc ont été euh, aussi euh, entreprises par euh, BirdLife au Maroc et par euh, d'autres euh, partenaires, notamment euh, Agir, une association aussi qui, euh, marocaine très active au niveau de, du parc national de hissima sur toute la côte méditerranéenne, représentée ici par... Euh, notre ami euh, Céphocine, et puis en termes de menaces, particulièrement donc, euh, on peut citer la prédation avec les espèces invasives, notamment les rats, les rats qui font des ravages partout euh, donc sur les espèces insulaires, le développement côtier, notamment le tourisme balnéaire, les marinas, etc., les, les, le bike coach, bien, ce qu'on appelle des prises accidentelles de pêche, la surexploitation de la, de la pêche, liée à la pêche, liée à l'industrie de la pêche, la pollution, bien sûr, et l'infrastructure marine. Et en tant que mesure de conservation, il faut dire que cette zone d'Aldoran suscite un intérêt euh, de plus en plus euh, euh, important euh, et il a donc euh, à travers et donc, un certain nombre de mesures euh, euh, entreprises au niveau de cette zone méditerranéenne consiste consistent à l'identification des sites prioritaires et des zones marines protégées, euh, notamment dans la... Dans, ça veut dire, par, dans l'initiative bien la convention de Barcelone, et puis la convention, aussi citer la convention sur la protection du milieu marin et du littoral, euh, euh, c'est-à-dire pilotée par euh, par par euh, l'Union nationale, euh, c'est-à-dire euh, le, le programme de protection de l'environnement des Nations Unies, euh, RACSPA aussi donc l'initiative RACSPA uh, Regional Activity Center for Special Protected Areas. Et qui ont, enfin, toutes ces initiatives ont permis quand même d'identifier cinq aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne. Donc, on cite par exemple le parc national de Hossima, les îles Habibas en Algérie, euh, la mer d'Alboran, donc qui fait, donc qui est l'objet un peu de notre, de notre présentation, euh, Marco Cerro les cliffs, ou bien les falaises de Marco Cerro Gordo, et puis le parc national de, de Cabo de, de Gata en, en Espagne. Et bien sûr la convention sur la diversité biologique encourage aussi la protection des sites euh, marins euh, d'importance internationale et régionale le programme de, de, de BirdLife la a aussi identifié dans euh, dans ce qu'on appelle important Bird area ou bien les Ico les zones importantes pour la conservation d'un certain nombre de, de, de c'est à dire de sites marins notamment puisque de, de la mer d'Alboran puisque elle supporte une colonie très importante de, du goéland de et puis bien sûr la Convention, euh, convention sur les espèces migratrices et l'accord de l'Iowa ou bien la Convention de Bonn aussi qui euh, voilà, cite un certain nombre d'espèces protégées et euh, qualifie la mer d'Alberon comme étant un site très important pour des espèces menacées d'importance internationale comme le goéland. Bon, voilà, je vous remercie pour votre attention et désolé si j'étais un peu long. Merci. Merci beaucoup, monsieur Aymel. Merci pour votre présentation. On oublie toujours les oiseaux quand on parle de la Méditerranée. Donc, c'est bien de rappeler à tout le monde qu'en fait, il y a beaucoup d'oiseaux dans la Méditerranée qui jouent un rôle très important et qui sont aussi, eux aussi, menacés. Donc, euh, nous avons à peu près 15 minutes ou 10 minutes qui restent pour ce webinaire. J'invite tous les journalistes qui participent à poster leurs questions. Donc, on a déjà euh, trois très bonnes questions que je vais prendre maintenant. Donc, nous avons la première question de chez euh, Rita qui demande, par rapport au réchauffement de la Méditerranée, c'est l'une des mers, je pense, les plus touchées par le réchauffement climatique. Quel sera l'impact à court et long terme donc, je pense que ta question est plutôt axée sur l'impact du réchauffement climatique en Méditerranée. Euh, J'aimerais bien adresser cette question à M. Nibeni, en fait. Je pense que, que vous avez des informations euh, à ce niveau. Donc, à vous, M. Nibeni, si possible. Euh, bonjour. Donc, euh, merci pour euh, cette question, bien sûr, importante. Euh, je n'avais pas vraiment développé euh, ce que, que l'on fait. Euh, je, je tiens à informer qu'on a nous, actuellement un observatoire marin. Et donc, on a lancé des campagnes avec le glider sur la partie, euh, sur la, presque la zone d'Alboran, euh, sur les limites euh, frontalières. Entre le Maroc et l'Espagne, surtout le Pôle Et donc, on a actuellement une base de données de température et de sanité pour cette zone. Bien sûr, et c'est de température allant de zéro jusqu'à 500 mètres, moins 500 mètres de profondeur. Donc, il y a, il y a actuellement un réseau. À, au niveau international, on est dans la décade euh, de l'oxygène, euh, euh, projet euh, euh, mené par euh, l'UNESCO. Euh, et, et donc, justement, il y a cette, cette gravité-là, comme euh, on est dans, dans, dans des écosystèmes qui sont euh, vraiment euh, touchés par des menaces euh, et des facteurs multi euh, multi multidimensionnels et donc euh, cet aspect de, de la, du manque d'oxygène du manque euh, c'est à dire l'augmentation de la température est toujours liée aussi au débit euh, au, au taux d'oxygène dans le dans le et donc c'est un facteur qui serait prédominant c'est-à-dire, même si on va conserver, on fait de la protection, chose qui n'est pas déjà acquise. Et donc, c'est important qu'on s'inscrive tous dans ces processus de conservation multisectoriel, multi-acteurs parce que c'est vraiment, des, il y a une souffrance, et donc euh, je rejoins ici tout ce qui a été dit par mes collègues, euh, augmenter la, la résilience des écosystèmes est, est, une, est, un, est une solution importante pour les FRA, par exemple. On est, au euh, on est dans, il y a eu la carte des, des, aires, des aires protégées et les aires protégées sur papier, Aujourd'hui, on est sur un programme méditerranéen pour, c'est-à-dire, mise en œuvre des euh, on paper MPEs, c'est-à-dire euh, actuellement des petits projets qui veulent euh, euh, euh, au moins mener les activités, euh, il y a des budgets pour mener des activités minimales pour que les AMP puissent fonctionner. Et c'est des projets qui sont liés au GEF. Et, et donc, c'est pour la mise en œuvre. On a un, un autre projet avec la Fondation Maba, c'est l'équivalent des FRA, c'est les No-Take-On et les no go Zones. Euh, euh, donc, euh, c'est-à-dire qu'il y a dans l'aspect des changements climatiques, euh, là, bien sûr, il y a deux volets au niveau des Nations Unies, l'adaptation et l'atténuation. Bien sûr, nous, on ne peut pas agir sur l'atténuation, mais on, on peut agir sur l'adaptation en augmentant la résilience des écosystèmes, mais aussi celle des, des, des, des populations qui sont liées à ces écosystèmes. Donc, il y a, il y a plusieurs protocoles, il y a plusieurs puisque à des problèmes complexes il faut des solutions complexes et, du, et donc le rôle de ce séminaire il est même c'est peut-être aujourd'hui de petite taille mais moi je crois en tout ce qui est euh, ascendant donc du bas en fonction du bas vers le haut et l'importance des acteurs euh, locaux pour influencer les politiques au niveau euh, régional. Je voulais juste revenir euh, pour euh, pour un, notre ami euh, Nicolas que c'est qu'au Maroc on a aussi deux sites euh, euh, euh, qui sont le banc euh, de Chahwen et le l'autre banc qui se trouve à, à l'est de d'Algerine. Les missions du GLIDER ont, ont vraiment accentué les, les, les actions pour justement avoir plus de mesures sur la température, la solidité et l'oxygène dans ces écosystèmes. Bien sûr, on est donc inscrit dans d'autres projets de l'Union européenne, donc on a un consortium de neuf observatoires, il y a, euh, il y a aussi l'Observatoire de Valencia, de Valencia qui est parmi ces. Donc on a l'Observatoire d'Alpicima et l'Observatoire de Palencia. Je crois que un, euh, ce sont des euh, outils importants euh, qu'on peut ensemble dynamiser pour euh, tra travailler sur des budgets, euh, sur des projets qui, sont déjà, euh, qui ont déjà un financement. Et, et merci. Merci. Merci, M. Nibeni. Euh, Rita a aussi posé une question sur les changements qu'elle a pu euh, voir avec ses propres yeux. Donc, elle pose la question, pourquoi peut-on apercevoir des espèces qu'on n'avait pas l'habitude de voir, soit très près des côtes, comme des dauphins ou en mer, comme certains requins? Euh, Monsieur Nibeni, est-ce que vous pouvez aussi répondre à cette question? Bon, je pourrais euh, éventuellement donner des éléments. C'est toujours euh, tous ces écosystèmes qui subissent des changements. Donc, comme quand vous, quand vous comprenez, c'est-à-dire les phénomènes de, les phénomènes de, température, de changement de température et d'oxygène. Donc, les la biomasse. Euh, surtout petits, euh, des, petits, euh, des petits poissons, où, euh, ils suivent leur euh, propre zone de confort. Et donc les prédateurs suivent ces, ces flux, euh, ces dynamiques des espèces euh, qui sont leurs euh, euh, leur proies. Donc euh, on peut assister à tout type de phénomène de dynamique. Que ce soit par, par rapport aux, aux espèces, euh, depuis la, les espèces invasives qui peuvent nous entrer depuis la mer Rouge, qui envahissent, parce qu'il y a d'autres facteurs comme l'élargissement du canal de Suez, par exemple. Donc, même si on s'efforce de donner des réponses, il y a tellement d'actions de, de, qui se font simultanément et de pressions qui se font. Simultanément, que ce soit au niveau global ou au niveau ponctuel des, des, des actions de certains pays dans le pourtour de la Méditerranée. On est quand même sur la, le berceau de la civilisation euh, humaine et avec une densité de, de, de tout type de, de facteurs humains, tourisme, 20% du trafic, euh, du trafic euh, maritime. Euh, moi, j'ai fait une, une phrase pour représenter la Méditerranée en plein Pacifique dans le, le congrès international de l'ICN qui s'était fait en Hawaï. Et j'avais dit cette phrase, « We are coming from the future. » Étant donné que la Méditerranée, c'est la, la mer la plus polluée, la plus sous-pression, la plus vulnérable au changement climatique, la plus vulnérable en taux d'oxygène, la plus... Pour nous, malheureusement, ce n'est pas le but que ce soit un laboratoire, parce qu'il y a tellement de choses. Mais ce laboratoire, ce n'est pas pour le, un laboratoire scientifique, pour, uh, juste pour la science, mais ce serait peut-être un laboratoire pour porter des solutions. Et j'avais expliqué que les réseaux qui se sont en Méditerranée sont les réseaux les plus les plus comment dire les plus nombreux les plus coalisés on a on a plein de réseaux les réseaux des aires marines le MEDPAN, on a la COBANS, on a tellement de, de, de, de commissions la GFCM d'éléments et donc c'est un exemple bien sûr de solidarité qui se devrait se faire au niveau des autres euh, océans qui n'ont pas encore connu, heureusement, euh, ce, cet état euh, de dégradation écosystémique. Euh, que, et donc, pour moi, j'avais dit donc cette phrase euh, euh, qui a suscité quand même beaucoup d'intérêt, du fait que les autres océans doivent aussi travailler en, en groupe pour trouver des solutions. Et je crois qu'au Méditerranée, on se connaît tous. On connaît Océana, on connaît… Mais il faut encore pousser pour euh, atteindre cet aspect d'efficacité et d'efficience. Merci, M. Nibéni. N'allez pas trop loin, parce que j'ai une autre question pour vous. Alors, M. Ben Saïd, journaliste, pose la question d'ordre juridique. Il demande, y a-t-il eu des problèmes juridiques dans la région d'Alboran qui ont l'aspect économique et social euh, Oui, par exemple, il y a, cette, il y a un projet qui s'appelle le projet Biosphère, par exemple. Et donc, le projet Biosphère se faisait entre le Maroc et l'Espagne. Et c'est une grande, c'est-à-dire c'est le premier projet en Méditerranée intergouvernemental avec le problème de, de Gibraltar et donc les, la Grande-Bretagne a, a, a fait cet aspect politico-juridique a fait que ce projet Biosphère elle est en, en, en état de, de statu quo. Ce n'est qu'un exemple. Il y a plein d'autres exemples si vous, je vous parle des stocks partagés. En Méditerranée, il y a les grands pélagiques qui entrent. Et donc ces grands pélagiques qui euh, euh, touchent euh, plutôt les, la plus haute, euh, le, le plus haut niveau de l des réseaux trophiques. Et donc les quotas entre les pays. Euh, donc c'est une mer euh, qui est complètement partagée euh, entre euh, les problèmes entre les les, les ce qu'on appelle les services écosystémiques et, et donc c'est pour ça qu'il y a la GFCM et, je, euh, et donc le GFCM qui comporte chaque pays à est euh, représenté à, à la FAO à Rome et discute de toutes les politiques depuis la petite pêche, jusqu'au grand problème, jusqu'à la pêche rotulière, passant par la pêche côtière. Et donc, si déjà dans un seul pays, il est difficile de gérer les problèmes politico-juridiques, que dire entre les pays et, on connaît, et donc, par exemple, depuis 2011, il y a eu interdiction des filets-maillons dérivants de euh, au Maroc par le gouvernement marocain euh, grâce à un travail entre euh, plusieurs organisations qui ont démontré l'impact de ces filets maillons sur les grands pélagiques et donc par la suite sur les espèces non-ciblées, tels les dauphins et donc toute la biodiversité se trouve euh, entre les mailles des, des grands filets qui, qui mesuraient jusqu'à 14 km et qui pouvaient et vraiment, si on comprend que plus de 14 km, si on voit que le Gibraltar, il ne fait que 14 km, donc, donc les filets joueraient le rôle de barrière entre l'échange entre de la biodiversité des dynamiques de la biodiversité depuis des mers adjacentes de l'Atlantique vers l'entrée vers dans l'océan, donc par exemple la Méditerranée. Et je disais là, la même chose se passait pour l'oxygène, c'est la même chose se passait pour la température, et donc c'est vraiment euh, un, un vrai laboratoire euh, écosystémique qui nécessite donc des échanges d'expériences et, et donc là, maintenant, par exemple, on serait très content de travailler ensemble avec Oceana pour échanger dans, nous en tant qu'organisation euh, non-gouvernementale, créer une une structure de travail parallèle euh, qui pousserait, euh, bien sûr, les structures gouvernementales pour euh, atteindre des solutions euh, sur ce plan juridique. Merci beaucoup, Monsieur Nibéni, pour vos réponses. Alors, une question pour Nicolas, de la part du journaliste Abdelhak Sabri. Quel est le rôle des zones humides dans le maintien de la biodiversité en Méditerranée? Merci. Alors, avant de répondre à cette question, déjà, c'est vrai qu'il y, y avait une autre question qui était sur la question du changement climatique ou euh, des interactions avec des espèces, disons, peu communes. J'avais juste un point qui est important, je pense, à avoir. C'est vrai que M. Dibani a expliqué, a expliqué justement les, les problèmes qu'on a en mer méditerranée. Je pense qu'il ne faut vraiment pas perdre de vue, euh, disons, la... la la perspective historique, c'est-à-dire qu'on est sur la zone, la Méditerranée, c'est la mer la plus surpêchée au monde, une des plus polluées, mais c'est aussi une zone où le changement climatique va se faire ressentir plus fortement. Tous les modèles le prédisent. Et donc, quelque part, je crois, quand on regarde, par exemple, sur les, les, les grands, disons, les, les prédateurs de type requin ou mammifères marins, il faut savoir que depuis les années 50, il y a à peu près il y a plus de 40 de la biomasse de prédateurs qui a disparu. donc on a, on a une extinction assez générale de ces espèces. Et donc, les interactions qu'on peut avoir, euh, euh, c'est souvent assez anecdotique. Euh, c'est aussi parce que l'habitat de ces espèces est de plus en plus réduit, parce que les pressions s'accroissent, euh, la pêche, la pollution, le changement climatique. Donc, euh, le fait de réduire l'habitat de ces espèces fait que ces interactions sont plus fréquentes. Ces espèces euh, qui, auparavant, qu'on ne voyait pas parce qu'elles étaient au large, euh, bah, viennent s'aventurer euh, près des côtes, les requins sont aussi euh, naturellement euh, assez curieux et donc c'est vrai qu'on peut avoir une impression de voir plus d'espèces et se dire il oh, euh, y a plus de requins parce qu'on n'en voyait pas avant, mais hum, les données euh, statistiques et, et scientifiques euh, nous montrent que c'est voilà, un peu l'inverse, il n'y a, a pas plus euh, de requins ou de, de dauphins parce que ces espèces en fait sont simplement euh, soumises à des pressions qui s'accélèrent de plus en plus. Et euh, sur la deuxième question, sur le rôle des zones humides dans le maintien de la biodiversité, euh, ce n'est pas un sujet que je maîtrise très bien, euh, je ne suis plus spécialiste des zones vraiment euh, marines, mais il y a une interaction et une, une continuité écologique qui est très importante entre les milieux terrestres euh, et marins, évidemment. On a des espèces qui vont euh, migrer, on a des espèces qui, notamment, euh, euh, les panélistes parlaient des espèces euh, d'oiseaux qui vont nicher sur les zones côtières. Donc la bande côtière est une zone extrêmement importante pour ces interactions avec des espèces qui vont aller soit se reproduire, soit se nourrir en mer et ensuite revenir nicher ou revenir se, se, se reposer à terre. Les zones humides sont aussi une de ces zones, des zones critiques qui, qui sont des points chauds de la biodiversité, encore plus sensibles en termes de, de changement climatique parce qu'on a des niveaux de stress hydrique qui peuvent s'appliquer. Euh, en ce moment, voilà, on le voit en Espagne, il y a notamment un parc naturel en Andalousie où il y a des, voilà, il, y a, il y a des problèmes de sécheresse et aussi de, de prélèvement d'eau dans la nappe phréatique qui euh, affaiblissent en fait, qui, euh, qui réduisent à néant les apports en eau de la de la zone humide qui n'est plus, qui, euh, qui euh, à terme risque de disparaître. Et, euh, et ce sont des zones qui sont extrêmement importantes, pas pour que les oiseaux, pas, pas que pour les oiseaux, mais c'est vraiment il, a, il faut voir ça dans un aspect euh, voilà, d'une approche écosystémique des choses où chaque habitat va fournir un ensemble de services euh, auprès de, de certaines espèces, mais aussi, euh, in fine, auprès de, de nous, euh, humains, parce qu'on va bénéficier de ces habitats euh, quand ils sont euh, en bon état et qu'ils peuvent nous produire euh, bah, de la nourriture, de la régulation du climat, euh, aussi des zones d'utilisation de, de, de récréative. Donc, euh, voilà, les zones humides en Méditerranée, euh, je, je pense qu'il faudrait, je vous, je vous encourage à peut-être vous rapprocher d'autres organisations qui travaillent plus proche de, de, de ces sujets, donc la Ramsar notamment, qui est une convention qui travaille sur la protection des zones humides. Et je sais que l'UICN aussi a plus de données ou de choses spécifiques, mais c'est sûr que c'est un tout. Et quand on parle de coraux, quelque part dans la grande, disons, la grande photo de, de, de la Méditerranée, les coraux sont reliés à ces zones humides indirectement par des échanges de, de nutriments ou de choses comme ça. Donc, c'est voilà, un tout qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est intéressant de relier ces deux aspects. Merci, Nicolas. Donc, euh, je voulais vraiment remercier tous les panélistes pour leur présentation et je voulais aussi euh, dire à nos journalistes l'opportunité de euh, soumettre un, euh, une proposition pour un reportage. Donc, vous pouvez sur le comme vous avez eu les discussions aujourd'hui, donc vous pouvez contacter nouvelle Ben et d'autres acteurs en, au Maroc pour votre reportage. Où vous, pouvez, où vous pouvez préparer un reportage plus approfondi sur un aspect de la biodiversité marocaine. Donc là, c'est un exemple de euh, la subvention qu'on est en train d'offrir en ce moment de la Méditerranée. Donc, on va développer une opportunité pour les journalistes nord-africains et particulièrement pour les journalistes marocains. Donc, euh, ça vous donnera l'opportunité de soumettre votre, euh, votre idée pour un reportage. Vous aurez un petit budget, pourrez vous déplacer, vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus approfondi. Donc, maintenant, vous vous quand on a le nouveau lien euh, et entre vous, vous pouvez rester en contact avec nous en, en vérifiant le lien du euh, régulièrement. Ok, ben, je vous remercie tous pour votre participation. Je remercie encore M. Nicolas et M. Hussine. Euh, M. Chalkeoui euh, a dû partir pour euh, un cours. Et euh, je vous remercie et à bientôt, j'espère. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Encore un Merci. plaisir.